Les premiers commentaires sur l'imprimerie à caractère mobile, sont plutôt élogieux, euh, mais il faut dire qu'ils émanent de typographes. Alors d'une certaine manière, ils sont un peu jugés partis, puisqu'ils sont eux-mêmes les promoteurs de cette nouvelle technique, mais c'est vrai que les, les premiers commentaires sur, euh, sur l'imprimerie à caractère mobile font volontiers le lien avec la transcendance. On parle d'un art divin, Enfin, on parle de, de, de, euh, de quelque chose qui est euh, extrêmement euh, valorisé, très, très admiré, et donc encore une fois, ce terme d'art divin est quelque chose qui revient. Euh, comme, comme un argument de la part des, des typographes qui, qui promeuvent cette, cette nouvelle technique. Dans un deuxième temps, euh, les commentaires sont un petit peu plus nuancés, parfois peut-être un petit peu plus ambigus, voire complètement euh, critiques. Et peut-être l'argument, la, euh, enfin l'aspect la, la, la, que les hommes de la Renaissance, que les savants relèvent, c'est que, euh, après avoir pensé de manière un peu naïve qu'on allait pouvoir euh, expurger complètement les textes de toute erreur, on se rend compte que une erreur qui est commise dans un, dans un ouvrage imprimé est diffusée avec une puissance démultipliée et que donc potentiellement une erreur est, euh, est, est, est diffusée avec une puissance inouïe. Donc finalement, ça met euh, ça met les auteurs un petit peu au bord du vertige. Enfin, ils sont face à un sentiment de responsabilité qui est gigantesque euh, parce qu'ils se rendent compte qu'il faut effectivement travailler sur les textes et essayer d'éviter à tout prix toute erreur, toute coquille. Peut-être le, le personnage qui est le plus intéressant pour nous pour, pour synthétiser ces, ces deux aspects de, de la réception de l'imprimerie à caractère mobile, c'est Rabelais. Euh, qui à la fois dans Pantagruel a laissé des lignes restées très célèbres sur le fait que l'imprimerie permet de de disposer d'une information fiable et à tout moment. Enfin C'est la lettre célèbre de Gargantua à son fils Pantagruel qui lui dit « Mais mon fils, toi, tu as de la chance, tu étudies dans des conditions exceptionnelles, tu as tout. Tu as tout, tu as de bons livres et, et tout est facile par la disponibilité en fait, évidente de ces, de ces bons livres, de ces bons textes que tu as. » Par ailleurs, Rabelais, qui est médecin, est aussi extrêmement conscient qu'une erreur dans certains livres, et dans un livre de médecine, ça peut tuer. Et c'est le terme qu'il emploie, une erreur dans un livre de médecine, ça peut tuer. Et donc les commentaires sur l'imprimerie oscillent un peu entre ces deux extrêmes, euh, l'idéalisation ou la crainte, la crainte devant l'erreur, le, devant la crainte devant la coquille, et les commentaires les plus euh, sévères disent même qu'au fond, euh, l'imprimerie c'est d'abord un procédé... Euh, Enfin, c'est d'abord une technique qui est euh, destinée au commerce, donc finalement c'est quelque chose de très mercantile. Euh, et les, les deux termes les plus forts qui ont pu être employés, c'est celui de muse et de prostituée, l'imprimerie, muse ou prostituée.